Bonne écoute. Alors nous voilà plutôt vers la fin du concert, avec un de mes moments préférés, évidemment, le moment où les gens participent. C'est toujours un plaisir. Je vais certainement pas me priver y a de des ce gens moment. Qui et il y a des gens qui restent. Il y en a qui laissent des traces par des paroles et par des gestes. En plus avec une chanson sur l'amitié, une chanson sur le bien-être, sur les gens qu'on aime. C'est vraiment un moment euh, génial. Il y a des gens Allez, on va les faire chanter. Allez, on va les faire chanter. Cool parce qu'en plus la salle est éclairée donc je peux voir les gens un petit peu plus. Allez, premier couplet. Qui servent de de jeunes adolescents qui sèchent les l'après-midi. Faut pas que j'oublie les paroles. Je suis en danger dès qu'il y, y a un peu d'émotion comme ça, c'est la sortie de l'album. En plus, euh, on arrive à la fin du concert, tout s'est bien passé. Euh, je suis toujours un petit peu émotif et euh, ça se traduit souvent par le, des oublis de texte. Allez, mon pote Romain qui arrive à la, à la batterie. Là, je suis vraiment, vraiment très bien. Quoi. Accompagné. Euh, à la voix et à la guitare par mon ami d'enfance, Ellie, sur une chanson sur l'amitié. C'est vraiment lourd de symboles tout ça. En plus, oh là là, je viens de voir qu'il y a mon fils qui a fait le déplacement. j'avais pas vu jusqu'à présent. J'ai fait tout le concert sans le voir. Mais en fait, il est dans la salle. Il m'a fait la surprise. Deuxième couplet Qui sont devenus faibles Et ceux qui déménagent de l'autre côté de la terre Les coloques de la et les bandulisés Qui s'entrechoquent dans la mémoire des amis dispersés Et pourtant plus j'y pense plus Alors attention là il va y avoir une, euh, une modulation Celle-là je la vois à chaque fois en, Quand je joue en, en répète Ils se sont faire gaffe là j'arrive j'arrive pas à vraiment vérifier que c'est bien mon fils dans la salle mais je suis presque sûr que c'est lui ok la modulation se passe bien Attention, qui la reprise, c'est bon. Ouais, c'est bien mon fils, je, je le vois quand je m'approche, c'est lui, <rire> j'y fais coucou. <rire> Le curseur de l'émotion, il est, il est parti en vrille, là. La fin de concert. Tout le monde tape dans ses mains, tout le monde chante avec moi. C'est fort, là. C'est fort.